Voilà, merci à vous d'être là. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, eh bien, sachez que nous étions dans cette émission avec l'association Allo 10, qui est représentée par une maman qui a un enfant qui a eu, enfin, qui a un enfant qui est là, parce que j'ai envie de dire qu'il y a eu, parce que l'enfant s'en sort merveilleusement, elle s'est adaptée. C'est une, une enfant, c'est une jeune fille oui. qui s'est adaptée. Euh, si vous prenez l'émission en cours, sachez que la première partie sera en replay sur notre site etv.gp. Nous sommes dans cette deuxième partie de cette euh, émission où nous parlons des enfants qui ont des troubles neurologiques et que l'on appelle dyslexie. Mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs formes de dyslexie. Et euh, nous voyons là qu'avec votre fille, Madame Ludivine... Euh tu... Alors là, je vous laisse dire, parce que sinon vous allez détecter chez moi un 10. <rire> non, non, on n'est pas tous 10. Bon, euh, que... <rire> le, oui, nous le sommes tous. Nous tous. le sommes tous. Il y a de dans, dans dans différentes façons, mais nous le sommes tous. Alors, Mme Ludivine Butelé est maman de cette petite qui aujourd'hui est autonome, hein, oui. euh, si on peut dire, et qui a juste fait forme. Et oui, elle bon est une adolescente maintenant Adolescente <rire> dans la peau de l'adolescente Avec tout ce que ça comporte Et nous lui faisons de grosses bises Et nous lui disons vis bien ton adolescence Parce que vraiment Elle, a, elle est restée sage pendant longtemps oui, oui, oui, oui, avec un fort caractère, avec du coup. Co oui, non, mais elle n'a pas embêté les copines, les copains. Aujourd'hui, elle a certainement un petit amoureux qui l'appelle. Je ne <rire> veux pas savoir. Je pas ça fait mal. Hein. Non, mais non. c'est sa vie. <rire> non, mais ça fait mal quand hein. même. Oh, mon bébé qui est amoureux. <rire> Merci de me faire peur aujourd'hui. Non, mais ça ça, ça, sera, ça, ça sera fait du bonheur, vous allez oui. voir. Alors, il y a une personne avec nous qui nous disait tout à l'heure, euh, euh, qui soulignait avec nous, là... Euh, je dis une personne Fab qui est avec nous dans le studio qui vient de terminer son émission que vous verrez aussi en replay sur otv.jp si vous n'avez pas vu. Euh, elle nous disait que euh, elle nous a posé la question de savoir est-ce que être euh, 10 c'était être très intelligent ou être surdoué. Alors, euh, c'est on est quand on a un adulte, un enfant, un être humain finalement mmh. est 10, il est intelligent, mmh. intelligent, fort, mmh. voire surdoué. C'est vrai que souvent les surdoués, alors c'est pas la peine de dire 145 de cuit ou des ouais. choses comme ça. Mm -hmm. Ont certainement des, on ouais. parfois des troubles 10. Voilà. Mais en tout cas, un enfant qui a un trouble dys n'est pas n'a pas de souci intellectuel. Ok, Là c'est clair. clair, il faut qu'on le sache Alors concernant, euh, euh, concernant Ces conseils que vous auriez à donner En tant que maman Quelle maman avez-vous été face à cette euh, dyslexie Parce que multi dys Elle était dans la dyscalculie dys... non. Oui alors elle était dans euh, euh, la dyslexie, dyslexie Dysorthographie Dyspraxie Et dysgraphie euh, Graphie. Donc elle a calculé Elle oui. très bien calculé Alors il faut bien qu'on explique Quand on dit dyscalculie c'est quelqu'un qui a du mal avec les maths, qui a du mal à compter, qui a du mal à calculer, calcul mental, et etc. Donc, la grammaire dis, euh, dyslexie. dyslexie pour écrire, on euh, mélange un peu les mots. L'enfant sait tout dans sa tête. L'enfant sait comment écrire maintenant, mais on va lui dire d'écrire. Elle écrira comme elle l'entend et comme, comme elle a envie de croire cela possible. Voilà, et puis comme elle comprend elle en comprend. fonction du contexte dans lequel elle est mmh. Voilà. Oui, Donc euh, le, les troubles de, de, de mm, désorientation, quelqu'un qui n'est pas, comme le disait toujours euh, notre ami, <rire> c est, c est, ce pas, ça ne veut pas dire qu'on est dyslexique. Non. Mais cela veut, pourrait être ça aussi. Alors là, je ne suis pas assez professionnelle. Non, mais ça pourrait mais être, oui. être cela aussi. Oui, ça, oui. Ça, peut être, ça pourrait être cela aussi. Disons que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un seul trouble. C'est mmh. souvent associé à d'autres troubles, oui. et notamment le trouble de l'attention. Euh, mais quand on est dyslexique, il y a souvent mmh. un autre dys. Donc c'est oui. un petit peu tout ça qui se, qui se centre choque, ouais. ce qui fait qu'un enfant mmh. qui peut avoir les mêmes troubles d'un autre enfant en, cas, en classe mmh. n'est pas forcément... La même difficulté. À retenir, -à par exemple, si on te donne à retenir euh, euh, les tables de multiplication, que tu les mélanges, que tu les mélanges, et en même temps, euh, tu as du mal à tenir ton stylo correctement. Donc, il y a deux dix là. C'est surtout qu'il y a ouais. deux, informations deux informations qui s'entrechoquent. Voilà. Et du coup, ça fait trop dans son mmh. cerveau. Donc, c'est comme si ouais. il déconnecte. Ça, ça s'arrête. Et ces enfants-là n'aiment pas l'école, préfèrent rester à la maison. Bah souvent parce qu'on va les traiter de fainéants, mmh. oui, surtout ils vont être pris différemment par leurs camarades. Mmh. Donc tout ça, c'est une question d'adaptation. Mmh. Euh, par exemple, les tables de multiplication, nous on les a apprises avec oui. ma fille, on a mmh. travaillé avec des dessins, mmh. euh, on a travaillé avec la technique des doigts. Au mmh. lieu de les apprendre un fois, 3 3 voilà, voilà. deux fois, 3 mmh. 6 c'est l'adaptation, on l'a pris en comptine. Mmh. Et le jeu a permis d'acquérir de, des apprentissages. Mais j'ai une de mes filles qui n'arrivait pas à, à, à se souvenir, à se rappeler les, les, les jours de la semaine. Oui. Alors on, on a fait une chanson. Voilà. Et du jour au lendemain, elle les a su jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et il n'y a pas besoin d'être 10. Et il n'y a pas, pas besoin d'être 10. Voilà. Là, là euh, quelqu'un. Euh, on n'a pas toujours envie de travailler, hein, quand même. Mais même en grandissant, nous... vous savez, quand on ne prend pas ce 10-là mm. euh, au sérieux, en grandissant, ça devient des catastrophes. oui je... on se retrouve avec des personnes qui ont pratiquement 40, 45 ans, qui sont butées, et qui, qui insistent, qui te disent « non, non, non, désolé, ce n'est pas ça ». Parce que la voilà. personne a mûri et a travaillé son, son, son 10, trouble. si on peut dire, son trouble... Tant et si bien qu'il penserait que tout ce que lui il est en train de dire, ce serait la vérité. Voilà. On se heurte à des personnes de ce type. Tout à fait. Et là, en a dit, il ils vont un neuropsychologue et qu'elles dit eu oui, pas fou. Non. Mais un neuropsychologue a aidé à remettre tout le -là dans l'ordre. Voilà, c'est exactement ouais. ça. Parce que euh, la problématique, c'est vraiment sur la compréhension mmh. des consignes. Voilà. Euh, quand vous donnez, alors tu, par exemple, quand on va dire à un enfant, fais-ci, fais-ci, fais-ci, fais, -ci, fais, -ci, mmh, fais, mmh, fais mmh. et ça. Au deuxième consigne, il a déjà oublié la première. Oui, oui, oui c'est sûr. Donc, ça nous ou dit, alors, bien. on lui apprend aujourd'hui, il répète, il récite par cœur. Le lendemain, on lui dit, tiens, on va faire une petite révision. Mais j'ai oublié. Voilà. Alors, on aura envie de lui, tape, lui donner des, des tapes sur la tête pour lui mais, dire, mais, mais fais rentrer en tête d'arme Mais non. non. C'est comme ça que quelqu'un va vous dire, mais je vais prendre un marteau. Un ouais. marteau, c'est pour rentrer un clou ou une oui. idée. voilà. Donc, c'est une méthode voilà. qu'il faudrait qu'on mette de côté, mmh. ne pas s'énerver quand l'enfant... Euh, euh, semble avoir euh, du mal à retenir une leçon que vous avez répétée pendant tout le week-end, qu'il récitait bah, tout de suite. Pop, pop, pop, pop, pop. Et le lundi matin, dans la voiture, tu l'emmènes, je dis tiens, on va faire une petite euh, euh, expérience. Allons voir si tu te souviens de ce que tu sais déjà. Il dit oui, ils savent. Il dit oui, je sais, je connais. Mm. Il dit mais récite pendant que je conduis, je vais t'écouter. Il dit non, non, je ne veux pas parce qu'ils savent qu'il ne a pas. Parce qu'ils savent jet. Voilà. Il ne se souvient pas. Alors, par force, Annie dit, « Eh bien, voilà, on a du temps devant nous, on va revoir ensemble. » Revoir et Tout en sachant qu'arriver dans la salle de classe, c'est que j'ai oublié. Alors, quand vous avez ce genre de méthode, de choses qui vous arrivent, mais nous avons puis petit qui j'en pour organiser schéma et pour prendre un grand bonnet. Parce que demain, nous avons des adultes qui ont du mal à accepter le fait qu'on dit Mais on ne pas songer, il y a des il y a un cadre, on pas songer alors. Ou alors, on ne pas qu'on est alors. Donc, on a un conflit famille et Observez-vous aille ensemble, si c'est madame, si c'est Maria, si c'est Timouna, Aillez ensemble, si c'est ça, quand on est au long. Et Mais il ne faut pas qu'il s'énerve. Parce qu'il est capable d'énerver, il penser' qu'on n'est pas fou. Non, et, bon puis, part euh, part. et puis ça crée... Un... Ce sont des enfants ou des adultes qui sont beaucoup plus sujets à l'angoisse oui, et au stress. Oui. Et alors là, il y a tout qui s'arrête. Et Vous tout voyez un vie. enfant qui est devant vous, mm -hmm. mais et vous avez envie de le secouer. Oui, oui, oui Moi, il, il, bloque, bloque. il bloque. Il bloque. Il bloque. Et il ne sait pas ce qu'il ne peut pas débloquer, ce qu'il pourrait débloquer. Il a envie de dire... Oui, non, mais ça va. Okay, si je dis ça, mm. c'est pas bon. Si je dis oui, c'est pas bon. Si je dis non, c'est pas bon. Donc, il cherche ça. à se protéger à l'intérieur de lui ou alors à s'énerver. Voilà. Et il s'énerve comme un adulte, même s'il a 12, 13, 14 ans. Hein, il s'énerve fort. Et c'est pour ça ouais. que parfois, ouais. on voilà. se dit qu'on a un enfant insolent, on a simplement et un là. enfant qui est en souffrance. Qui est en souffrance. Alors, on est d'accord qu'il ouais. y a des enfants qui sont insolents et, et on qui on ne a, sont pas dix. Il il ne faut, faut, faut, pas, pas, faut voilà. pas tout mélanger. <rire> mais celui que vous voyez et qui normalement... Et toujours comme cela, il a été comme ouais. ça à deux ans, alors que dit, toute ta vie je vais te raconter les mêmes choses, je vais t'expliquer les mêmes choses, celui-là, celui il a un 10. Celui à qui tu diras, toute ta vie je vais te dire la même chose, il a un 10. Celui à qui tu diras, hier ou fait moi et pas fait moi et je là pas nippon 10, son vicier. Donc faites attention, observez vos enfants, observez les gens qui sont autour de vous, ce n'est pas une maladie qui, qui démontre fou, c'est tout simplement un schéma différent Merci. du cerveau. Alors, en Nougade, ça là qu'on va dire, on va répéter ça tous les jours pour que j'en comprenne. On montrer ça tous les jours pour que j'en en apprenne, On va faire ça tous les jours. Celui-là, ce n'est pas de sa faute. Il fait des efforts considérables oui. pour pouvoir retenir et s'adapter. Voilà. Mais comme toute sa vie, il a caché cette incompétence, entre guillemets, donc, adulte, il continuera à cacher cette voilà. incompétence. Et ça fera de lui quelqu'un de très irrité et irritable, parce qu'il il, voulait, mais il ne paie pas. Il paie pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut observer et ne pas tomber en branche à bon, Et c'est vrai ça. que voilà. c'est là où les professeurs des écoles sont, sont nos, nos plus grands alliés, nous, les, nos, oui, aux parents, parents. parce qu'ils euh, voient qu'il mmh. bah, y a une petite difficulté. Mmh. On enquête. Moi, c'était la maîtresse de, de primaire qui a vu que bah, dans les dessins, il y a des choses qui n'étaient oui. pas très claires. Oui. Un enfant de 5 ans ne sache pas dessiner, ce n'est oh. pas très grave. Arriver en CE2, ça, c'est compliqué. Et c'est oh, vrai ouais. qu'avec la neuropsychologue, il y a eu un test mmh. qui a montré que... Avec l'orthophoniste, on ouais. a montré que... Et puis, ouais. on est parti pour 4, 5... Là, ça fait la ouais. sixième année de, rééducation. de rééducation. Donc, euh, ma fille a des automatismes et mmh. commence l'autonomie. Voilà. Ça demande des fois plus de temps. Ouais. ça demande, Parce qu'on ouais. peut être très mmh. gêné ou pas très pas gêné. gêné. Et puis, il y a toujours un moment où l'enfant, il en a marre mmh. des rendez-vous. Eh oui. Il en a marre parce qu'il se sent, sent que ça va. Et qu'il a grandi, il sait que maintenant, ça y est, je suis ça organisée va. et ça va. Mmh. Je ne vois pas pourquoi je perds du temps. Pour lui, il perd du temps. Oui. Donc, toujours répéter les mêmes choses. Là, il sent qu'on lui demande de répéter les mêmes choses, qu'il n'a pas du tout envie de répéter parce que la plupart du temps, il l'oublie. Et d'autre part, ça ne l'intéresse pas, ça ne le concerne pas. Oui, et puis, il euh, y a d'autres choses parce qu'on a, on a beaucoup d'enfants en disques mmh. qui ont leur petit talent caché. Mmh. Euh, mmh. Je prends un exemple avec ma fille qui avait de grosses difficultés d'écriture, mmh. mais qui dessine extrêmement bien. Donc, elle me dit, « Mais maman, je serai artiste. Ouais, ouais. Pourquoi veux-tu que ça sache a, écrire ?» Donc, ça y est, est l'écriture, l'histoire, la géographie, ça l'intéresse pas. Bah non. Et même pas. essayer si demain, on en a besoin, il ira... Sur chercher, Google? Sur Google, Google et mon ami, ou autre. <rire> Alors, le numéro de téléphone de cette association, Alos 10, c'est le numéro carrément ah, du pas. président. Voilà, tout à fait, Monsieur Alors, Claire. Alors, Monsieur Claire, c'est si quelqu'un vous appelle. Pour autre chose qu'Alos 10, ce n'est pas de ma faute. Hein, c'est de la faute à <rire> divine, hein. Alors, 06 90... 85, c'est ça 85, oui, Ludivine? 0207. 06 90 85 0207. C'est l'association Allos 10. Tiens tôt, Merci. Voilà. Alors nous poursuivons dans cette belle lancée avec vous, euh, Ludivine. Butelé, vous étiez donc maman, vous avez sûrement des conseils à prodiguer, comment faire pour euh, euh, que nous puissions, qu'une maman qui aurait un enfant soit au, à la maternelle, soit au CP ou euh, au collège ou au lycée, comment faire oui. pour pouvoir euh, aider au lycée cet enfant aussi, mais ça fait ce que vous avez appliqué, non. vous Vraiment, la première chose, c'est les bilans. Mmh. Les bilans qu'il faut faire parce que ça peut être juste une problématique d'apprentissage. Mmh. Mais s'il y a un plus grand trouble, mmh. euh, c'est le bilan, bilan avec le neuropsychologue. Mmh. Euh, alors, je vais le dire tout de suite, entre 250 et 350 euros. Il faut quand même se préparer. Et puis après, c'est les bilans avec l'orthophoniste, mmh. avec l'orthoptiste, avec oui. le psychomotricien. Mmh. Et tout ça, ça va donner un schéma, une carte qui va pouvoir mettre en place une stratégie pour l'accompagner mmh. euh, selon et adapter, travailler de concert avec l'équipe pour adapter les supports. D'accord. Voilà. Donc Ça, c'est une première chose. Voilà. Mais quand l'enfant commence à rentrer dans l'âge difficile, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut continuer à être une maman-maman, c'est bien quand il faut, comme les autres. Il faut une super équipe. Comment on fait Le il papa, faut... la maman, la mamie, tout le monde. Il faut vraiment, alors c'est vraiment extrêmement important de mmh. mettre toute l'équipe, les Amis, ouais. la famille, parce que l'enfant n'est pas différent, c'est ouais. juste son chemin qui est différent. Euh, c'est comme soit on prend l'autoroute, soit on mmh. prend les chimins chiens, et bien voilà. voilà. Il faut lui apprendre des choses et tout le monde ensemble. Et tout le monde ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe parce que euh, ben, ça demande une grande flexibilité. Est-ce que de les temps. parents acceptent aussi hein, euh, Parce que des fois, il y a des parents qui n'acceptent pas, qu'on dise à l'enfant, non, ma chérie, c'est pas ça. Tu fais, ah, papa, tu m'en ah, ouais. ah bah, tu m'en bah, bah, bah, bah, bah, bah, Donc ça, là aussi, faut, il faut ça. une éducation à ces personnes aussi. Oui, parce que vous savez, quand on a des enfants, c'est l'enfant parfait. Oui. On rêve de Bac plus 5. Mmh. On oublie. Ça, oui. On n'oublie pas. Les oui. enfants peuvent faire Bac plus 12. Ils peuvent faire Bac plus, euh, plus, plus, Mais, euh, tout... je, je veux savoir, est-ce que euh, la maman, le papa de cet enfant accepte aussi qu'on aille lui dire, parce que déjà, c'est le parent qui se sent visé. Hein? C'est de la faute. C'est dans ouais. le ventre de la mère. Ah, bah d'accord. <rire> on connaît euh, tout ça. D'accord. Non, non c'est vrai. Il y a des parents ça... qui se sentent visés quand on, on, on, on reprend un enfant Qu'à ne pas battre de l'éducation. Voilà, on a un gros problème. C'est vrai que dans l'association, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui mm -hmm. sont surinvesties. Ça, ça crée parfois des tensions dans les familles. Non, oui. euh, parce que déjà, ça demande du temps, parce mm -hmm. qu'il faut être là dans les rendez-vous. Donc ça veut dire qu'on arrête de travailler, il mm -hmm. faut qu'on emmène. Mais il y a des papas qui sont aussi investis. Et il y a des papas, ah, oui. voilà, j'allais le dire. Ah. Non, non, attendez, c'est très important. Mm -hmm. Il y a des papas qui sont investis, il y a des papas qui adaptent, pareil, qui prennent leur temps. C'est beaucoup, beaucoup de patience. Voilà. Parce qu'on peut avoir un enfant qui acquiert une compétence oui. et tout à coup. Elle n'est pas là, il faut mmh. qu'on revienne dessus. Donc, c'est beaucoup oui. de patience, et beaucoup oui. de communication dans la famille. Et puis, papa, maman, mais il faut penser aussi à la fratrie, mmh. et les frères, les mmh. sœurs, parce que du coup, c'est beaucoup de temps pour cet enfant-là qui est consacré. Alors, nous avons une minute pour oui. finir. Nous savons que euh, la dyslexie euh, intervient. On peut détecter cela depuis le plus jeune âge de l'enfant. Oui. Maintenant, euh, euh, qu'est-ce qui serait le mieux Comment faire Comment faire quand on détecte, quand il est tout petit, comment on fait C'est toujours le même cheminement Oui, c'est le bilan. Neuro... Voilà, c'est le bilan neuropsychologique ouais. dans un premier temps. Mmh. Et puis vraiment un travail en vraie collaboration avec l'équipe pédagogique de l'école. D'accord. Et puis quand il y a vraiment une reconnaissance du handicap, mmh. quelque chose qui est très important, c'est de faire son dossier de prise en charge par la maison du handicap. Parce que du coup, les frais mmh. peuvent être pris en charge euh, en collaboration avec et, la, et la CAF. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que Ketimunaou en situation de c'est handicap, handicap. tout simplement parce que ça fait faciliter les soins qu'a qu qu Voilà. Et à aller chez l'orthophoniste, aller chez le ceci, à aller chez le cela. C'est juste pour lui apprendre. Rechain, point de bique là, c'est pas ça qui est bien. c'est pas ça prononcer. Songez, si vous apprendre, songez. En tout cas, il ne faut surtout pas avoir peur. Ni du neurologue, ni du pédopsychiatre, ni ce but-là, ça, pédopsychologue. Pas pédopsychiatre, pédopsychologue pour les enfants. Tout ce qui est autour, c'est pour lui permettre de. Mettre ce qu'il a dans sa tête à l'ordre du jour. Voilà, mettre dans l'ordre. Merci en tout cas d'être venu nous Merci. parler de, de, de cette, euh, ce trouble psychomoteur, psy psycho... Euh, Neurologique. Neurologique. Oui, Neurologique. Faut, pas, faut pas nous dit psychologique. Non, pas psychologique. Oh là là. Oh là Bien. Alors, nous allons y aller. Merci encore. Nous pour revenir si jamais nous avons besoin de vous et si les parents ont besoin de vous. Le numéro de téléphone, c'est le 06 90 85 07 Merci Ludivine. Merci Mitterier. Raphaël. embrassez toute votre petite famille. Oui. Merci à l'équipe technique, Murphy. Euh, bisous à Fab, qui nous a fait sa première rubrique aujourd'hui, qui était magnifique. Alors, Averrimé dans nous, on s'embrasse et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine émission. Le replay sur etv.gp.